Ah, il me faut mon texte. Le truc, il clignote, est-ce que tu peux investigate Tipoui les gens, pas eu de vidéo depuis hyper longtemps parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pas du tout militantes et très personnelles et très... Il se passe des trucs qui sont difficiles à gérer il faut les gérer, et genre voilà, et la dépression, tout ça, bref. Ça fait que... Euh, pas de vidéo Pendant... depuis... un bail, depuis... depuis que je vous ai appelé à l'aide pour, euh, pour m'aider à me sortir de cette galère monstrueuse qui a été l'accident de camion. Mais on s'en est sorti, grâce à vous. Et je fais cette petite vidéo, déjà pour reprendre pied, refaire une vidéo, re-respirer, me redire OK, je suis dans la course, c'est bon. Euh, je retourne, euh, voilà, je, je reprends mon activité de, de youtubeuse et les vraies vidéos euh, intéressantes comme je les aime et qui ont un, un sens plus profond euh, arrivent et arrivent, euh, arrivent vite. Euh, J'ai notamment, euh, bah, je vais vous parler des projets qu'il y a, hein, parce qu'il y a plein de collabs qui arrivent, qui vont être vachement excitantes, il y en a 3, peut-être 4 qui arrivent, euh, ça va vraiment être très très bien. Enfin, je veux dire, j'espère que ça va être très très bien, parce qu'on on les a pas faites, on les a pas écrits et euh, voilà. Mais euh, dans l'absolu, ça devrait être génial. Autre annonce importante. Le grand projet à propos de faire des sortes de mini-documentaires sur des personnes trans euh, qui existent, qui vivent, et que, et que je vois et que je suivrai dans une journée où on parlerait un petit peu de, de ce qu'elle kiffe, de ce qui les fait vivre, de pas au sens euh, dans quoi elle bosse quoique on peut l'aborder aussi, mais de ce qui voilà les les, les alimente dans cette optique-là, j'ai envie. Est-ce que j'en ai besoin C'est à débattre. Euh, ma fiancée n'est pas d'accord avec ça, moi je suis très d'accord avec ça. Mais euh, j'ai besoin ou envie, selon les versions, de passer à la vitesse supérieure en termes de, en termes de matos, en termes de captation euh, de l'image. Parce que c'est que bien beau de réussir à faire des vidéos plutôt chouettes, vous avez vu. Nouveau décor, plutôt fier. Je vous ferai une vidéo à ce propos très bientôt. Mais c'est une chose de faire du face cam avec genre deux gigantesques panneaux LED et une lumière derrière et d'avoir une image à peu près correcte. En l'occurrence, je la trouve plutôt très bien, mais j'ai pu ressortir l'objectif de 50 parce que la pièce est plus grande. Bref, je diverge. Euh... Je me suis les cheveux. Mais c'est effectivement... Tout un tas de trucs que je pourrais pas mobiliser si je me mets à faire quelque chose de plus. Euh, bah, je filme les gens dans leur euh, dans leur habitat, finalement. Et euh, leur habitat est pas un studio de youtubeuse, logiquement. quoi que ça pourrait l'être, mais euh, pas nécessairement. Et, et du coup, voilà. Donc, euh, envie de passer à la vitesse supérieure, c'est pour ça que... Alors, je suis une meuf perfectionniste et je rêve grand. Euh, du coup, le matos que je veux coûte 1700 balles. 1000 balles le boîtier, 1000 balles l'objectif, mais euh, machin, tu peux les avoir en ensemble à 1700 balles. Bref, tout ça pour vous dire que jusqu'à ce que je puisse m'acheter ce, cet hybride, parce que c'est pas un réflexe, cet hybride de mes rêves, tous les dons uniques qui seront faits sur Utip, donc pas les dons récurrents, les dons uniques, les dons uniques, les dons uniques, iront dans une partie que moi je vais mettre de côté et que je dépenserai pour acheter ce matos. Donc tout ce qui est dons récurrents, etc, etc, c'est ce qui me fait vivre, tout ce qui est achat sur le shop, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui, moi, me permet de, de, de... manger. Et les dons uniques, je vais directement les transvaser sur du... sur du matos, et je vous mettrai une jauge dans le générique de fin, de à quel point ça se remplit. En parlant de jauge du... générique de fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, <rire> mais... A la fin du générique, maintenant le générique a changé et vous pouvez voir euh, une jauge qui se remplit. Et cette jauge qui se remplit, c'est la jauge mensuelle de moi ce que je gagne en pourcentage d'un SMIC mensuel net. C'est mon objectif pour genre vraiment me dire ok t'es youtubeuse mais t'es pas dans la galère, t'es youtubeuse et tu peux te permettre d'être youtubeuse et voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir euh, comment ça évolue, à quel point je suis, je suis proche de ce but, bah voilà, vous pouvez le voir, euh, il grimpe, euh, des fois il, il diminue, mais, euh, mais voilà. En parlant de dons et de uTip, uTip a arrêté de euh, vous permettre de regarder des publicités pour me financer. Alors pourquoi ça euh, Vous l'avez peut-être entendu d'autres créateuristes, vous l'avez peut-être lu sur internet, mais pourquoi ça c'est pour la simple raison que, avec tout ce qui était confinement, le fait qu'il y ait plus de vidéastes sur uTip, le fait, enfin, tout un tas de facteurs, uTip est passé de pouvoir donner 5 centimes par pub de vue au créateur is, à 1 centime puis à 0,01 centime. Pendant la période où c'était à 0,01, uTip mettait les 0,99 centimes restants. Vous vous doutez que du coup, c'est pas un business model qui fonctionne. Et, euh, et du coup, ils ont décidé d'arrêter les pubs. Donc maintenant, les seuls moyens de soutenir sur uTip sont les, les dons uniques, les dons récurrents et les achats sur le shop. Sur le shop, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, mais j'ai mis tout ça en pause le temps que uTip donne les deux fonctionnalités qui pour moi sont nécessaires sur ce shop, à savoir les catégories, pour pas que ça soit un bazar absolument monstrueux et que vous n'arriviez pas à trouver ce que vous cherchiez, et le panier, parce que si vous voulez acheter deux trucs et que vous devez payer deux fois les frais de port, c'est nul. En parlant de trucs qui se sont arrêtés, YouTube arrête les sous-titres soumis par la communauté. C'est-à-dire que si vous voulez donner un coup de main, que vous n'avez pas d'argent, que vous voulez juste investir du temps, et que vous voulez genre voilà, sous-titrer pour la chaîne, c'est plus quelque chose qui est possible. Moi, je peux le faire. Vous, vous ne pouvez plus le faire. Comment je vais me démerder en termes d'accessibilité Honnêtement, je sais pas. Je veux dire, j'avais réussi à organiser un petit peu la communauté autour de, du sous-titrage, même si c'était pas toujours évident, parce que j'étais pas toujours là pour leur dire « Hey, ça serait cool de le faire ça Hey, ça serait cool de faire ça !» Et d'ailleurs, j'étais même jamais là. Donc, comment on va faire Je sais pas. Je réfléchis à tout sous-titrer moi-même. Mais c'est une grosse charge de taf supplémentaire. Et comme vous le verrez dans le générique de fin, on, on, on est loin de... On est loin de pouvoir me payer un 35 heures avec, euh, avec YouTube pour le moment. Mais c'est quand même une piste que, que j'envisage donc à euh, voir. Euh, la solution miracle de YouTube c'est de, de payer des gens pour faire ça à notre place. Alors, euh, vous vous doutez bien qu'une chaîne tenue par une nana trans... Euh, ouais, le, le pourcentage de chance que la personne connaisse tous les mots que j'utilise pour sous-titrer est assez peu probable, et on pourrait se retrouver avec des trucs assez folkloriques. Euh... Voir pas de top. Bref. D'ailleurs, si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, en sachant que les sous-titres sont toujours importables. C'est-à-dire que le format sur lequel on pouvait les exporter, les importer via YouTube, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce, que vous, ce à quoi vous n'avez plus accès, en fait, c'était la fonctionnalité hyper chouette. Vous aviez la vidéo qui passe, les blancs à remplir, et puis vous remplissez, c'était hyper simple. Maintenant, il faut, faut savoir comment écrire dans le dossier texte pour pouvoir l'importer, et ça veut dire euh, minuter les trucs et tout, donc c'est plus compliqué. Mais si jamais euh, ça vous tente, ou si vous avez des idées, ou si vous connaissez des logiciels qui pourraient... Euh, importer des sous-titres automatiques, et qu'on pourrait ensuite les modifier, et voilà, tout ce genre de choses, n'hésitez pas, je suis méga preneuse, en fait. Euh, voilà. Tout dernier point, cette vidéo a mis du temps à arriver. Cette vidéo a mis du temps à arriver parce que je me sentais pas prête, et c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne, mais faire des vidéos, même si c'est au final ce qui me fait vivre, bah c'est pas méga évident pour moi. Euh, c'est générateur de stress, euh, souvent, j'ai besoin de. J'ai l'impression d'avoir besoin d'être dans un état mental qui me permette de les faire. Là, je me suis un peu forcé à faire celle-là parce que j'avais vraiment l'impression que je. J'arrivais pas à redécoller en fait. Et ça, c'est souvent ce qui arrive quand je mets un petit peu du temps entre plusieurs vidéos. Je perds complètement ma prise sur mon rythme de, de travail et je. J'y arrive plus. Je, je fais d'autres trucs, mais je, je tourne plus je monte plus, je publie plus, je... voilà. Ça c'est vraiment dur, même si, on... même si on sort la dépression de l'équation et, et qu'on enlève tous les jours où je suis juste genre trop en sale état pour faire quoi que ce soit, bah même faire les vidéos, surtout après une absence, ou quelque chose que je perçois comme une absence, ou en tout cas voilà, cette, cette perte de, de prise sur mon rythme de travail, c'est toujours systématiquement difficile, je me mets la pression aussi parce que je me dis ça fait deux mois ça fait ça fait bien deux, deux trois mois ça fait deux trois mois que euh, les personnes qui te follow ont pas vu de chouette contenu de ta part n'a On, pas vu un contenu intéressant un contenu euh, qui leur parle un contenu qui leur sert à quelque chose et toi tu vas faire un vlog qui va faire 800 vues et qui va parler à personne et, euh, et j'aime pas ça et du coup je me sens mal l'idée de vous faire juste un vlog pour me remettre dans le bain, euh, reprendre le contact avec vous et genre juste vous parler de ce qui se passe dans ma vie et de pourquoi je suis pas en train de sortir de vidéo. Il y a le fait que pendant, pendant un bail j'avais pas de décor et ça, le fait de tourner dans un endroit où je voulais vraiment être à l'aise pour tourner et de ne pas avoir de décor, bah ça me minait. Euh, j'ai pensé à tout un système qui me permettrait de fixer de mon éclairage et qui au lieu de genre, passer euh, 5 minutes à poser mon éclairage, bah, ça m'en prendrait 30 secondes. Et rien que ça en fait, ça me permet d'être plus capable de filmer de façon plus régulière et de façon plus agréable. Et ça je l'ai pas mis en place parce que, parce que j'ai senti qu'il euh, fallait, fallait que je tourne quoi. Alors il y a le fait que je me dis qu'il fallait que je tourne hein, d'un point de vue purement euh, moral, il y a aussi le fait que... Et je sais pas si ma fiancée évitera ça... Mais il y a aussi le fait que... Ouais, je me suis rendu compte que sur Utip, mais ce que je gagnais par mois avait été divisé par deux, et j'ai fait « Ah oh, la vache !» C'est... Ça va être dur, là Donc, euh... donc il y a eu aussi ce sentiment de « Ok, d'accord, très bien, très bien, très bien, on me paye pour faire un truc, je vais faire le truc. » Euh... J'espère que ça va être mieux. Déjà, vous avez une vidéo, donc ça va me permettre de respirer un peu, de, de sortir un petit peu de, de culpabilité de mon système et me dire « Ok, c'est bon, tu peux attendre une semaine, dix jours avant de t'y remettre. Euh, » il y en a une autre qui arrive, mais je vous en ai déjà parlé, je crois. Non Bref, il y a quelque chose qui arrive, vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc ça aussi, ça va me m'acheter un petit peu de temps. Et en septembre, il y a les collabs. Ça, ça va être absolument fabuleux, j'ai très très hâte de faire ça. Voilà J'espère que vous allez bien. Je sais qu'on vit des temps pas faciles il euh, y en a probablement une grosse partie d'entre vous qui se demandent euh, bah, qu'est-ce qui se passera dans demain, qu'est-ce qui se passera dans 15 jours, dans 3 semaines, est-ce qu'on pourra sortir de chez nous? Je sais que c'est flippant. Euh, Protégez-vous en attendant, protégez les autres si vous le pouvez. Prenez soin de, de vous puis de, puis de ceux que vous aimez. Et puis on se revoit très vite sur la chaîne. puis.